Demande cinquante Libération de l'esclavage. Béni sois-tu, Père bien-aimé. Béni sois-tu, Mère Bien-aimée. Béni soit notre amour. Que la toute-puissance de ton amour nous libère tous de tout esclavage, libère tous ceux qui sont sous emprise extérieure, libère chacun de toute forme d'esclavage et de domination, libère les esprits des ignorances, des mensonges et des manipulations en tout genre et sous toutes leurs formes. Délivre-nous de tout risque de domination et d'abomination. Écarte les mauvais desseins et les mauvaises intentions du balai de ta main. Replace le cœur et le respect du cœur au centre de tous les esprits. Aide-nous à édifier ton œuvre et à réparer tous les dégâts causés par les méchancetés, l'avidité et les peurs et préserve-nous de toute destruction. Libère-moi de toute illusion et de tout esclavage, et garde-moi tout près de toi, sur ton cœur béni, pour toujours. Béni sois-tu infiniment et pour l'éternité. Merci.